T'as vu j'ai trouvé une nouvelle application J'ai juste à mettre une photo de toi Et genre ça me donne le pourcentage de chance que tu sois chargé Regarde hop j'ai mis ta photo 65% de chance de chargement ça bug là Non bah ils ont vu que l'épaule en amont les pectoraux Et encore je trouve qu'ils sont gentils 65% Ce serait cool de le faire avec tout le monde Ouais franchement on peut essayer On met les photos de tout le monde et on voit ce que ça donne vas-y Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions Aujourd'hui, nouvelle vidéo, dopé ou nati. Donc, il y a eu déjà deux parties euh, sur le sujet. Euh, mais cette fois-ci, on va préciser notre pensée avec euh, j'ai un doute. Oui. Donc, toutes les personnes qu'on n'a pas encore étudiées vont être dans cette vidéo, les gars. Donc, euh, The Panache, euh, Strange Vision, Greg Mema, oui. Saex encore, on va refaire son cas. Et, et aussi, et nous, nous, même. nous, on va s'étudier sérieusement, parce que la fois on le faisait, mais on rigolait. Donc, Pimous, il va étudier mon cas et moi, je vais étudier son cas. Donc, comme d'habitude, il y aura un pourcentage de charge. Donc, là, on va pas dire s'ils sont nati ou dopé. On va dire combien de chances ils ont d'être chargés, comme ça on n'affirme pas et on évite la prison. Baki de Strange Vision Vous le savez il y en a plein qui nous l'ont demandé ah, On avait dit qu'on faisait seulement ceux à plus de 10 000 abonnés Mais ils vont bientôt les avoir Donc euh, qui c'est le moment On va t'analyser Et même il y en a plein qui, qui nous proposent euh, Qui disent ouais les perfs euh, affrontez les eux, machin. Ouais mais les perfs elles sont incroyables Ouais les perfs elles donc sont déjà. Pas... Petite sonnette sur les perfs C'est pas le même niveau là Moi Baki me fait penser physiquement hein, Quand je vois la photo là tu vois Niveau insertion il fait penser à l'exo body type Ouais moi aussi Il y a un physique très solide Si lui il est nati Il a le meilleur physique Hein, L'un des meilleurs ouais. physiques natifs, c'est incroyable. Si il est top du game. Voilà, il, il est dans les top 3, c'est sûr et certain. Maintenant, ce qui nous fait douter, ce qui vous fait sûrement douter, c'est ses pertes. 270 kg de lift Sur Ouf. combien de répétitions C'est un top. PR, c'est une rep. Ah, c'est une rep. Non, mais il est peut-être capable d'en faire Ouais, ouais pas, on sait pas, je... pas. Ok, il travaille en lourd, mais quand t'entends dans certaines vidéos, il dit Ouais, j'ai jamais fait développer coucher et boum, il tape un 170 p au développé couché alors qu'il en fait jamais. Non, bon, c'est le genre de mec qui dit Ouais, je le fais jamais, mais il fait de temps en temps. Tu vois, même pour avoir ce genre de perf il faut faire de la force. Tu peux pas faire de la force tout le temps, être dans la force et avoir un gros physique. Hypertrophie, force, ensemble, c'est comment je peux dire? Tu pourras pas atteindre un top niveau de force en allant les deux, tu vois ce que je veux dire? Tu vas devoir sacrifier l'un ou l'autre. Parce que lui il est sec à l'année et il y a des perfs voilà. à l'année. Tu peux pas avoir et un gros physique ah. et être hyper puissant. Pimousse, quand il fait ses perfs, c'est 1950. Il est hyper gros. Baki lui il est sec à l'année et en plus il a des perfs euh, monstrueuses. Voilà. Moi c'est ce qui me fait douter. Donc il n'y a pas que le bench, il n'y a pas que le deadlift, ah, il, il y a aussi coup. les dips où il fait du 140 euh, en RM je crois, mmh. On corrige, hein, mais c'est vraiment énorme ce qu'il fait nous on ne travaille, travaille jamais les dips lestés, à partir de 70 kg c'est déjà énorme, ouais. mais un mec comme Bazinga sur, le, sur qui on est sûr qu'il est natif il tape des, des, un RM à 120, facile, 120 ouais. voilà. donc euh, un, un 140 c'est impressionnant, c'est sûrement accessible, hein, mais ça reste énorme en fait il est bon partout, que ça soit même les jambes, Les jambes, on, il, il a un père. il a un des bons bon PR au squat aussi, je sais plus mais plus de 200. J'avais vu qu'il y avait un ratio poids de taille pas si énorme que ça. C'est ça qui justifiait justement les gens, ils utilisaient ça pour justifier qu'ils soient natifs. Ok, donc en fait, en vrai, il est peut-être pas si impressionnant que le ça que le Non, quand tu regardais, ouais. quand il était à côté de Bazinga et tout, il mettait une claque à base gros. Très bon physique, très bonne perf, sec à l'année. Euh, au niveau du taux de changement là on est comment <rire> Moi je lâcherais un 85%, je lui laisse 15% de chance potentielle d'être natif, tu me dis, il doit y avoir des forces de la nature quelque part. Il doit y en avoir. Moi, en tout cas, Mère, quand je les regarde, regarde stream Vision, j'ai envie de les croire, tu vois. Ça donne envie de se dire, ouais on peut avoir ce physique-là, on peut avoir ces perfs-là. Mais frère, il n'y en a pas, pas tant que ça. C'est pour je ça qu'il y 85 95%, voire 90%. C'est je c'est des Basinga, quand je des c'est ça, ça. des Brutus, des, des, des, des Fitness Fusion aussi. Même, en fait, on n'arrive jamais là. Quand on voit Basinga, déjà, qui a été super long en termes de perfs et tout, c'est un, un des mecs les plus forts dans le film game, tu vois. Bah il prend des claques par Baki tu ouais, vois, en fait, c est, c est... tu peux pas mettre ouais. des claques comme ça quelqu'un qui est déjà fort mais, en fait. À mettre une lumière c'est chaud, donc euh, ouais je te rejoins aussi, 85% de chance d'être de, chargé en espérant qu'il soit vraiment Natchi. Euh, parce que c'est un monstre, hein. ouais. c est, c est un monstre. c'est mais en tout cas euh, on affirme pas qu'il soit Natchi, on affirme pas qu'il soit dopé, non. on dit qu'il y a 85% de chance d'être chargé. Et euh, c'est une bonne chose, hein, parce que nous vous le savez on s'entraîne pour qu'il doute de nous. Donc j'ai fait citation à toi Baki et on peut passer au suivant au doute. C'est qui le suivant On a oublié de faire Ludo mais c'est le même bonhomme que ouais, Baki. Hein, ils la même case. Ils ont le même physique, ils sont 5 à l'année, il est aussi fort. Génétique euh, euh... godemme ensemble. Tiens tiens tiens. tiens. Comme Marvel <rire> quand il parler de la FF. Donc. Euh... 85% aussi pour Ludo. Donc là, on passe à Nico Sangwan, c'est pas un gars du Fig Game, c'est un gars qui est beaucoup est sur Instagram. Insta, ouais. Ouais, donc 17 cas sur Instagram, il a un physique monstrueux. monstrueux qui donne envie, tout le monde voudrait ressembler à ça en commençant la musculation. C'est ni trop volumineux, euh, ni pas assez. Donc, lui, ce qui est bien, c'est qu'on a son ratio taille-poids. Il ouais. fait 1m90 pour 90 kg. Après, on l'a. Euh, c'est lui qui l'a écrit. Hein, on ne peut pas vérifier. Ouais, mais dans, dans mais ces jours-là, je on pense. Dirait, on dirait bien que c'est ça. Il est incroyable. Son physique, il est. Moi, je signe pour un physique voilà. comme ça. Tu mais vois. tout le monde signe. Et on, bon, on n'a pas assez perf euh, sur, euh, sur son Insta. Hein, mais on a surtout son physique. C'est ouais. ça qu'on va, qu va juger. Moi, j'ai envie d'y croire. Il y en a plein qui doutent, il y en a plein qui écorchent son profil. C'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui. Et j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire aussi, mais... Après, faut... en fait, le problème, c'est que là, on a des vidéos où on n'a pas de point de comparaison à côté, en fait. C'est ça. J'aurais aimé quelqu'un qu'on connaît à côté de lui pour voir un peu niveau masse, etc. Comment ça, hein, tu vois Parce que là, tu le mets à côté des autres, euh, il, il, ouais, il est, en fait, les fume. Hein. Le truc, c'est sur son Insta, il y est souvent à côté de mecs qui sont pas forcément eh oui. très musclés. Donc, lui, il paraît énorme. Mais il a un PDC, euh, un rapport taille fois à 0. Donc, en vrai, vu qu'il est grand, il doit être impressionnant, tu vois. PDC 0 en étant... C'est pas juste sec, hein, ça. Ça, c'est des niveaux de sèche que toi et moi, on n'a jamais eu. Hein. Là, il est écorché, lui. Il n'est pas sec, il est écorché, gros. Oh. Là, lui, il fait un petit water cut il monte sur scène. Ah ouais, il est écorché, gros. Oh. Écorché. <rire> ouais, ouais. Écorché PDC 0. Quand on tombe sur sa chose c'est de... très rare. Le pourcentage de charge, il monte vite. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'il reste... Aussi sec à hein, l'année, tu est, peux être sec à l'année, mais pas écorché moi, à Moi j'ai l'impression que dans ses entraînements, il met beaucoup de cardio, c'est peut-être pour ça qu'il doit brûler bon, énormément de calories dans sa journée. Ça veut dire qu'il peut se permettre de bien manger pour garder ses muscles, mais surtout rester sec. Je sais pas, moi j'ai toujours trouvé les mecs qui restent écorchés à l'année, bizarre. Parce que c'est prouvé scientifiquement et tout, que ton corps, quand il est très bas en body fat, très très bas, il fonctionne plus normalement. Tu ah. produis moins d'hormones, tu dors mal, tu t'entraînes mal, tu as moins d'énergie. il y a des gens qui sont très bien comme ouais, ça. Ouais, il, il doit y avoir des exceptions, ah ouais, c'est ouais. ça que je me dis aussi, mais bon. Donc lui, moi je lui mettrais un. 50 50 Ouais, 50-50, kiff-kiff. Je lui mets un 25%, ça fait allez, 20%, je lui mets. vas faire un petit 35%, on va dire. 35% pour Nico, donc si vous n'êtes pas d'accord, hein, c'est dans les commentaires que ça se passe. Il va se faire violer dans les commentaires. <rire> Genre, il va péter un plomb. Non, je pense qu'on est bon là-dessus. Hein. Oh Oh. The Panache, j'ai vu. Ouais, oh, les problèmes. Moi, je vais faire une vidéo avec. Hein. Je, bah moi, si je veux qu'il m'améliore mon je veux qu'il t'améliore ton bench. Mais les gars, on est là pour dire ce qu'on ressent. On, on le dit à The Panache, on n'a pas la vérité. On dit ni que tu es chargé, ni que tu es natif. Juste, on donne notre avis. Ah, moi, je le follow, il hein. n'y a pas d'animosité et tout. J'aime ah, ah, bien bah. ces vidéos, c'est du super boulot. J'aime bien son travail aussi. du très bon boulot, à ton Donc, folle. maintenant qu'on a dit euh, des bonnes choses sur son corps, on peut, on peut commencer à saigner un peu. Il a un bon physique. C'est pas le mec qui va figurer sur le podium des top physiques natchi, mais il a un très bon physique. Euh, mais c'est pas ça qui met la... c'est pas ça non plus qui met la, la puce à l'oreille euh, au niveau du chargement. C'est surtout ses perfs. Ouais. Après, pour le défendre, c'est un gars qui fait de la compète, qui s'entraîne exclusivement sur euh, du power. C'est vrai, il a pas un physique monstrueux, tu vois. Il a un physique ok pour un power, c'est bien. Voilà. Mais il a pas un physique de body quoi. Il, a pas... il fait pas d'hypertrophie, tu le vois. Mais après, ses perfs, elles sont incroyables. Bien quoi, en soulevé terre, en squat, en deadlift. Il oh, a en 270. Deadlift. en deadlift. 170 en bench, donc il y a moins que toi en bench, et 263 au squat, il y a plus que moi au squat. Donc tu vois, là, moi ce qui me rassure, c'est qu'il y a moins de toi au bench, alors que c'est un mec qui ouais, mais fait, fait que... de la compète. Sauf que lui il a 30 kg de moins que moi sur son corps. Ah ouais, c'est vrai aussi. <rire> donc. Euh, moi, ouais, c'est ça qui, qui, qui sonne la cloche, c'est qu'il est très léger par rapport au perf qu'il fait. Il fait il 69 kg au 5. Pimous, quand il fait 180 au bench, 185. C'est deux fois son poids du corps. 66 kg en Quand lui fait 170 kg au bench, c'est pas du tout deux fois son poids du corps. Il y a 70 kilos en 66 kg en compétition, ça fait que c'est presque du PDC x3 au bench. Voilà, donc c'est là où ça, ça voudrait dire que moi je devrais bench des 280. C'est ça. Ben, faut pas donc, déconner, je peux aussi. pas aller bench des 280. Ah, déjà, 185, ça, ça sonne la cloche. Ouais, c'est une charge de deadlift. Donc c'est ça, faut toujours comparer par rapport à, à, à la morphologie du gars, mais aussi par rapport à son poids du corps. Le truc c'est que le power j'ai pas vraiment touché, j'ai jamais fait que du powerlifting et tout Donc je peux pas savoir, je suis capable d'aller chercher quoi comme perf et tout Mais ça me paraît beaucoup pour un mec qui fait moins de 70kg ah, ça, ça me paraît, ça paraît vraiment beaucoup Nous nos programmes ils sont avec ses body, un peu de force de temps en temps Mais lui il fait exclusivement de la ouais. force C'est à dire toute sa programmation sur la semaine c'est euh, du power Donc euh, il est plus facilement est ça. A, apte à, à progresser sur les exercices Nous on n'a jamais essayé de tirer notre limite naturelle euh, en oh, force C'est pas ce qui nous intéresse le plus euh, Mais moi de toute façon je pars d'un constat simple et j'ai toujours réfléchi comme ça, je me dis, ces mecs-là font des compétitions, on est d'accord. Ah, ils veulent dans, être les airs, voilà. dans les compétitions, on est d'accord que si lui, admettons, il est naturel, okay, il y a bien des mecs dans sa compétition qui vont passer entre les mailles du filet qui, eux, vont être chargés. Ouais. Donc pourquoi lui, en étant naturel, battrait des mecs qui sont chargés Ah, parce qu'il a réussi à être champion euh, de France, je crois, ouais. récemment. Pourquoi un mec naturel battrait des mecs chargés Dans toute compétition, il y a des mecs, G-Char qui passent dans, dans les mailles du filet. Toutes, ah, sans exception. On peut dire qu'il y a aussi des gars qui sont chargés, qui ont un moins bon physique que nous. Oh ouais, mais ça, c'est des mecs qui savent pas s'entraîner, ni manger, ni rien faire. c'est Alors ah que ceux qui font de la compète, ils... forcément, ils savent s'entraîner, c'est les moi, meilleurs c'est Ils Donc, font de la force, tu vois. Ouais. T'as déjà vu un mec Géchard qui fait des compètes et qui est dégueulasse physiquement, ça n'existe pas. Hum. Donc, on va passer au jugement. Donc, The Panache, moi, je le mettrais à. On avait dit Baki combien 85. 85. Il, a, il a le deadlift de Baki. Il, y a, le de ah Baki. Bon, il y a le deadlift de Baki. Il a le deadlift de Baki, il faut le savoir. Là, mais il n'y a même. pas le physique de Baki. Non, c'est un power après. Et en plus c'est un ouais, ouais. Donc je le mets moins de Baki, ça c'est sûr. Ouais, Et je, je le mettrai lié... à 70% de chance de dire de 75, mais on va rester sur 70 comme c'est plus facile pour les calculs. Ok, donc on a encore ouais. une chance sur trois ouais. de faire l'Infitaille The Panache. <rire> On va passer à sa ex. Sa qu'on a, on, on a déjà on a fait son cas. Avec lui. Mais on, on est obligé de revenir sur ouais, ouais, euh, son cas parce que euh, faut savoir que ce, ces vidéos là qu'on fait on les, on les tourne le vendredi, on les sort le lundi on les monte très vite, on les fait très vite. C'est juste pour augmenter notre algorithme. C'est ça. Dans la vidéo qu'on a sortie, il y a une phrase qui n'est pas du tout passée ouais. aux yeux de Sa ex et je le comprends. Ouais. Je, je m'en mal dit. J'ai dit en gros... On se met devant et disparaît. On se met devant et disparaît. Il y a des trucs comme ça toi tu aussi. Qui peut oser dire ça <rire> Donc je retire ce que j'ai dit, ça ne se dit pas. C'est sûrement pas le cas en plus parce que déjà ouais, il est ouais. beaucoup plus grand que moi donc c'est plus moi qui vais disparaître <rire> mais juste pour comprendre ça c'est euh, tu vois on tourne une vidéo on fait ça vite des fois on réfléchit pas on fait le montage on calcule pas et du coup on va, on va bien rejuger ton cas ouais et même quand on dit euh, ouais il est maigre entre guillemets c'est qu'en fait pour nous ouais. quand tu es naturel et que es sec écorché au même niveau de sèche que lui et en pdc on, moins en pdc moins on sait que par exemple tu vas mettre un t-shirt assez un t-shirt ample qui moule pas trop tu, tu vas disparaître ça se voit pas que tu fais ça. de la muscu tu vois ça on le sait parce qu'on a été sec et c'est la même chose et c'est sec mais c'est... On n'y plus là, frère, il n'y a plus de musculation. Moi, quand je suis en PDC 0 je mets un t-shirt, on, on dirait... Je suis maigre, je suis maigre, c'est pas une... Moi, c'est pareil. C'est pas une pareil. insulte, tu vois, c'est vraiment une vérité. C'est pareil. C'est ça, c'est quand tu fais PDC euh, moins quelque chose, tu es maigre. C'est vrai. Mais après, lui, sur son physique, ça, ça peut rend rendre, bien. plus... Ça, ça rend bien. Ça rend bien, il a un super physique, hein. Mais ça peut rendre très impressionnant parce que, d'une part, il est grand. Ouais. Et en plus de ça... Il arrive à, à être bien rempli, il est très volumineux, très sec et ça rend toujours bien. C'est vrai. Euh, Avec bon. une qualité de peau de mec chargé. Ouais, c'était ça. <rire> c'était surtout sur ça qu'on doutait. Alors, on avait deux choses, on voulait te dire, euh, parce que je l'ai DM hein, sur Insta et il m'a ignoré. Allez. Et ah. Pourtant moi je voulais pas faire je voulais pas être méchant avec lui mais c'est mal passé donc il y avait deux choses qui nous faisaient douter c'était sa qualité musculaire et aussi sa FAQ une ah, fois donc une... ça a confirmé le fait que je pense qu'il est natif dans une de ses vidéos il a dit si de si... qu'il avait vraiment envie de ouais, se charger mais, mais qu'il l'aurait dit quand il va le faire il s'en les... ça se voit que c'est un mec qui s'en bat les couilles et le jour où il va le faire il va le dire parce que son en fait son goal physique c'est euh, Skywalker non c'est Skywalker ah ouais c'est un mec que je follow et c'est un mec qui le dit en avant il prend de la traîne, il prend ci, il prend ça il s'en bat les couilles et il est dans le même style le jour où il va envoyer il va le dire et il y en aurait rien cool. cool. non moi ce qui m'avait fait douter euh, quand quand je regardais vite fait euh, Il pose son téléphone devant le miroir Et il est congestionné des pecs et des épaules Et il est énorme Il est énorme Je me suis dit ouais, je suis envoyé en cachet. Mais le PDC moins quelque ouais. chose En fait j'attendais qu'à d'avoir les stats Pour me dire est-ce qu'il est natif ou pas Il y a un très bon niveau de sèche Pour un mec nati, C'est... Je trouve que c'est incroyable. J'ai vu sa dernière vidéo, la prise de masse 3600 calories. Euh, il y a des tours. De enfin, il, il fait 7 reps à 56 kg terre, euh, Je pense qu'il s'entraîne bien. J'ai vu ses courses aussi. Euh, il mange bien. Il y a des petits écarts et tout. Il doit avoir il... des petits donuts, des arènes. J'ai eu des chips et tout, mais ça doit être une fois dans la semaine. Donc ça va. C'est un mec qui, qui, à mon avis, s'entraîne très bien depuis longtemps. Et pour rester sec, il doit quand même manger propre. Il a une propre. bonne génétique. Il doit quand même avoir une diète à un minimum propre. Ouais ouais mais non c'est sûr c'est sûr. Moi je mettrais 1% de chat. Ah ouais t'es vraiment gentil comme ça. Non en fait je lui mets 1%. Non moi je que... lui mets pas 1%, hein, tu lui mets pas 1% le moi, je lui mets 1%. Non je lui mets 1%. Pour moi il y Nati en fait. Le fait qu'ils sont en PDC moins etc. Son évolution elle ouais, est mais... logique. Ouais je lui mets 1%. Parce que tu as 1% de chance que le mec potentiellement... C'est pas parce qu'il n'y a pas un physique de chargé à fond genre que tu doutes à fond. Il y a des mecs qui sont lambda ils sont chargés, tu le sais pas. Ouais, c'est ouais, pour non, ça, non, ça non, que je, je mets 1%. Tout, tout. Mais entre 1 et 5... je mets 5% pour être gentil mais pour moi il y a Nati tu vois. Moi c'était surtout la FAQ. Moi personnellement je sais de me jamais. Mais donc, donc jamais dans en FAQ je dirais un jour euh, ouais peut-être que, que dans 5 ans me tu vois c'est tendu, c'est pas normal ouais, mais ça objectifs. veut dire que lui il est peut-être il est déjà peut-être ah oui tu mais s'il si te dit qu'il a déjà envie par la suite pourquoi ça devrait pas être le dire ouais, il va il, le faire il, directement il est, il est pas en train de mentir à ce moment là il est honnête déjà de base il part sur une base d'honnêteté ouais, après je te dis pas de lui mettre 80% hein, mais non, moi je lui mets 5% moi je lui mets 10 toi je pense même 5% un peu plus que ça quand même parce que bah toi je pour moi il y en a qui tu doit faire attention parce que ton point fort bague épaule donc ça sera du 7,5 on va passer à Greg et Mema. Marvel a jugé récemment. Je te préviens, lui, on l'attaque. Il nous attaque dans la vraie vie. <rire> je il te le dis. <rire> Alex et PJ passent à lui, gros. Donc, ouais, Marvel, il l'a jugé. Ouais. Pour moi, il a très bien jugé. Il a, de, il a apporté des super arguments. Ouais. Moi, on peut passer à la conclusion. En vrai, voilà. a moi, moi, je des vous, des vous invite vraiment à regarder la vidéo de Marvel. Ouais. Euh, et du coup, pourcentage de charge de Greg et MMA. Pour son âge et tout, moi, je lui mettrais un bon 50. T'es sévère, hein. Donc, et mais t'as plus l'âge qu'il a ou pas Donc, donc là, je me. Alors, je demande à bientôt, frère. Tu trouves qu'il y a. Non, donc on va, on va faire un, Je te prends euh, un exemple, un exemple simple. Un vidéo. Je te prends un exemple simple. Tu penses que Newton a meilleur physique que lui Ouais. T'as vu comment ouais, Alex il est, mal... il est petit à côté. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'on a vu la vidéo avec Alex euh, CPJ à côté de Greg et Et franchement, pour des mecs qui s'entraînent exclusivement en muscle, Greg et Méma, il y avait un niveau kiff-kiff avec le leur. Mais après, Alex CPJ, ils s'entraînent plus autant qu'avant. Ils ont plus le physique d'il y a 5 ans. Il euh, y a des plus gros bras que Alex. Qu'il s'entraîne à fond ou pas, Alex il a pas de. Greg il le fume en hein, niveau bras déjà. Et euh, bah tu m'excuseras mais il y a impressionnant Greg à côté hein. Pour moi si c'est un mec qui charge, c'est un mec qui se charge très mal, tu vois ce que je veux dire Non Peut-être un mec juste euh, avec l'âge il sait que la testo a baissé et euh, tu vas voir le médecin, tu dis ma testo a baissé, machin, tu sors de petite RT, tu vois. Donc, du coup tout y est clean, c'est comme si il a voilà, 25 ça. ans dans sa T'as compris, c'est comme si t'avais euh, la génétique d'un mec de 20 piges, Moi Je oh, suis oh, absolument... convaincu, je lui mets un peu plus que j'allais que le mettre. Et je vais m'aligner à toi, je vais mais, 100%. Moi je pars du principe que c'est un gros sportif de ouais. base. Je mets 50 parce que c'est l'âge et tout, mais je penche quand même du, du côté Nati pour moi. Je me dis un moyen, ouais, franchement. C'est un très gros ouais, sportif. Je dis qu'il était natif en fait. Très... Si il n'est pas content, on va aller se battre. Non, je rigole. Moi, c'est la vidéo de... avec le fit Alex CPJ qui m'a fait douter. Plus Marvel derrière qui a appuyé avec ses arguments. Pour mais... ça, moi, je mets du 50. Il 50, a Je J'aurais mis en dessous de 50, mais je vais m'aligner avec je vais mettre 50 aussi. Je ah, puis là. 50. Bah, bon, les gars, on a eu un petit souci avec la caméra. Du coup, on relance quelques pas. jours après. On en était arrivé à Richemont. Rico. Donc moi je le connais pas trop, c'est Pimous qui va donner son avis là-dessus. Ouais. Je le suis beaucoup parce qu'il a des perfs vraiment incroyable. Donc, lui, je sais, hein, je, je vois qu'il sait, hein, je sais qu'il est très fort ouais. et il a un bon physique quand même et il fait du power. Je crois il y a même ouais. des titres dans les compétitions. Qu'est-ce qui te ferait douter le plus Son physique, ses perfs Son physique, pas tant que ça. Il est massif, mais il est assez. Il est pas fat. Les gens diront il est fat parce qu'on est matrixé par les réseaux, mais en vrai, il est pas si fat que ça. Il est ouais. normal pour un power, okay. il est très bien. Donc, il y a un bon physique. Ouais, okay. Il se met sur la plage, il est très bien ah. pour la majorité des gens qui vont le voir, ils vont dire il est incroyable. Parce qu'en fait, on se compare au go muscu en général. Voilà. Si tu compares aux gens lambda, es exceptionnel. Voilà, déjà. Es, le mec, c'est une fusée. Ok. Et au niveau Perf. Au niveau des perfs, il a, je crois, il a fait euh, 300 au squat, à comme ça. 300 kilos, j'ai les chiffres sous les yeux. Bench 192.5, deadlift 325, pour un total de, 3... de 818 en compétition. C'est énorme, c'est énorme. Ça, c est c est énorme. énorme. Si même s'il était chargé, il fait ses perf là, c'est vraiment qu'il est très fort. Même hein. si je me charge, je pense pas que je ferai un jour ces perfs. Ah, moi, c'est pareil. Et, je, de de toute façon je me dirais... est obligé de douter de lui. Voilà, par rapport à ce qu'il montre, tu es obligé, même lui, il a douter lui, même lui, dout de lui. <rire> c'est même... sûr, frère. Ouais, ses perf, elles sont clairement monstrueuses. En fait, tu peux être excellent au bench et après un peu moins bon deadlift. Mais lui il est bon partout. Okay. Il performe partout. Ah c'est ça le hic. C'est une sorte de Larry Wills français. Larry Wills c'est un mec il est monstrueux partout. C'est un monstre. Il est hein, a pas un... Ça tu vois, même si tu dis qu'il est chargé, il va bien le prendre parce que tu comparé. à C'est un le... Larry Wills français pour moi, tu vois, entre guillemets, c'est okay. une anomalie, tu vois. Et euh, Chargé, pas chargé, c'est des performances incroyables. Que tu reverras sûrement pas avant un long moment, je te le dis en France, tu vois. Lui c'est le top 1. Ouais c'est le top 1, il baisse tout le monde. Il prend, il sort son zisif et puis sur les jambes, à 93 kg. Il a coup... les, des perfs meilleurs que Brutus alors le... qu'il est plus léger. Il fait 90 kg la meilleure que Brutus. 65%, 65 de la Moi je Mais vais 65 pour... un tiers en fait, une chance sur trois. Qu'il soit natif. J'ai vu quand il était petit, euh, quand il a commencé, il y avait déjà des très bonnes perfs au bout de 6 mois. Il y a moyen qu'il soit nati, mais j'ai du mal à y croire. Mais je lui laisse quand même une bonne marge. Si ah ah bah... S'il veut me convaincre. 65%, je trouve que c'est un bon score parce que s'il est nati, ça fait. Tu doutes de lui, mais es, tu vois, c'est pas sûr qu'il est, est. Du coup, c'est un compliment, tu il vois. S'il veut me convaincre, il y a juste à nous inviter, nous on remonte à Paris, on fait une petite vidéo avec lui. Une si vidéo... tu veux me convaincre. Une vidéo bench avec lui, ce serait lourd aussi. Hein. Le jour-là, je vais lui dire que je suis malade. Donc, je du coup, moi, je le suis aussi là-dessus, hein, vu que je suis pas trop rico. Euh, mais... 60, 65% maintenant, ouais, ces au-là en général, quand il y a un gros doute, mais que c'est pas du 99%, c'est plus un compliment qu'une Hagra, Ah, nous, de toute façon, quand on sait qu'il est dopé, on va mettre le 99%. Le 1%, c'est juste pour dire, voilà, on m'attaque pas en justice humaine. Hein. Voilà. Maintenant, on va passer à quelque chose de plus sérieux. On l'a déjà fait, donc je connais le score qu'il va me mettre, et ouais, il sait vrai. le score qu'il va, euh, ça il ça va, va être me va plus concis. Euh, on va essayer de refaire ça euh, de la même manière. Donc, Pimous, si toi, tu devais avoir un doute sur moi... À combien de pourcents tu me mettrais Alors moi comme je l'avais dit quand on l'avait déjà tourné la première fois, je me mets à votre place à vous. Parce que moi en tant que cousin j'ai vu son évolution, ah, donc euh, voilà. Attention mais... le score qui va me sortir, hein. moi il m'a choqué. <rire> mais vas-y Moi point, si je me mets, mets à, à votre place et je me dis le mec il a des points fort pecs, points fort épaule, points fort trapèze. Okay, il bah. a des bonnes perfs pour un mec qui fait de l'esthétisme principalement et pas de power. Je fais un peu de force quand hein, même. Hein. Ouais mais ça va, ouais. tu vois ça va, tu fais pas de la force depuis euh, longtemps. Non, un an et demi. Voilà, moins que ça tu on fait vraiment assidûment depuis un an je vais tirer. Au début, c'était un peu. Ah, au début, t'apprends. Apprends, ouais, apprends, voilà. Donc, on va dire. dire un an. Un an et demi. Des très bonnes perfs. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de photo avant-après, on n'a pas de photo évolution. Il n'y a pas de. Au bout d'un an, t'étais comment 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Moi, je l'ai ça. Okay. Et lui, il n'y a pas ça. Et c'est ah. ça qui pose problème. Ah, on voilà. dirait il est né musclé. Et moi, <rire> c'est ce qu'il m'avait dit dans la première partie de la vidéo. Donc moi ça je le justifiais par euh, le fait que sur, je suis sur les réseaux ouais. seulement depuis deux ans et demi. Lui il a commencé les réseaux, euh, ça fait sept ans avec sa chaîne gaming et du coup sur son profil Instagram il montrait sa chaîne. Euh, moi avant de me lancer sur YouTube, avant d'ouvrir mon entreprise de coaching à domicile, j'avais pas de réseaux sociaux, j'avais pas d'Instagram, j'avais pas de Snapchat, euh, j'avais que un Facebook et c'était que pour mon cercle d'amis privés tu vois, donc euh, j'aimais pas me prendre en photo, montrer ma vie à des gens que je ne connaissais pas, là je le fais pour mon, mon travail en fait, hein. j'ai des photos de moi parce que j'ai quand même il en a retrouvé du coup je m'entraînais à la salle et j'allais en vacances donc je me prenais en photo en vacances mais c'est des photos de famille tu vois mais je peux vous... pas grave tu coupes ouais, ouais moi je peux toi, vous trouver vois. des choses donc euh, ça ça va arriver ça va arriver en septembre je pense ma vidéo transformation mon évolution euh, j'espère que vous ne tiendrez pas compte de, des trous dans la timeline euh, mais voilà. Il n'y aura pas vraiment de trou dans la timeline en soi, je pense. Non, que je, euh, non parce que. Ça j va aller. Après la vidéo qu'on a faite et qui m'a mis le il score, j'ai fouillé et j'en ai trouvé. Donc après, est-ce que ça respecte les dates et tout Ça, c'est à moi de me souvenir à quel moment j'ai pris cette photo. De ça Mais je vais, bien, vais hein. essayer de vous faire un truc carré. S'il manque des photos, bah, il manquera des photos, c'est tout. Hein. Mais moi, après, je suis son cousin, forcément, ouais, t'es pas objectif, machin. Mais comme j'ai vu son évolution, je sais qu'il est objectif. Mais si je me mets à votre place, je l'aurais mis à 30%. Et j'ai trouvé une chance sur trois. Sur Et je l'avais traité Là c'est parce qu'on refait la vidéo où Je peux pas vous ressortir le même sentiment Ce qu'il sauve en fait C'est son rapport poids taille C'est ça qu'il sauve Je me dis PDC as PDC plus combien là-dedans PDC plus 7-8 en masse, là je suis à 8, mais je suis gras. Voilà, non, ça il est franchement. Il dit gras par rapport à Instagram. Une personne normale, elle le voit, c'est oh, il est musclé, est incroyable. Que moi, moi j'aime bien être très sec. Moi. Arthur, il l'a vu, il a dit qu'il était pas gras. Je me sens, sens bien à 72 kg, donc à taille plus 2. Quand je suis voilà. à taille plus 5, donc à 75 kg, là je commence à être bien. Tu vois, le rapport euh, sèche-masse et au-delà, pour moi, je commence à être gras. Donc là, je vais vite retrouver mes 75 kg, je pense. Je pense que tu seras mieux à 75 kg maintenant que tu n'as jamais été avant, vu que tu as fait une bonne prise de je masse. Je pense aussi. Ouais, j'ai fait une bonne prise de l'orage je crois. Mais voilà, un bon 30%. Donc 30%. Mis. Moi, je lui avais donné mon score avant euh, qu'il me donne le sien. Et euh, je lui avais mis 20%. Du coup, j'étais surpris qu'il me donne plus que lui. Maintenant, pour tourner cette vidéo, la tête de WAM que je te donne 40%. Il est en retard il a mis 20. A non, mis non, non j'avais mis 20. Pareil, hein, je me mets à la place du spectateur. Donc Pimous... Il a un gros physique PDC plus 14 On voit ses abdos Il est propre Pour moi Il n'y il a pas besoin de sécher Si vraiment il veut sécher C'est seulement pour faire des photos Mais si c'est pour des vidéos Ça passe clairement Et c'est perf Ce qui vous fait douter le plus C'est ses perfs Donc au bench Il a un 180 kg Et ça c'est du 145, jamais vu En Natchez 185 L'homme fort de Youtube Il avait un bench à 160 C'est Bazinga On considère tous à peu près Comme Natchez euh, Donc là on se dit Ouais comment tu fais Pour mettre une lumière à Bazinga J'aurais pu titiller les 190 Mais j'ai pas voulu essayer Et c'est ça qui fait douter tout le monde et qui me fait douter moi aussi hein. euh, mais euh, je lui fais confiance c'est mon cousin et je pense que si moi à moi euh, c'est un fils de <rire> tu vois, ça, tu, tu, tu peux le biber hein Mais il peut pas, tu vois, je suis de sa famille et tout, il peut pas. S'il veut, il vous ment à vous, mais moi, je lui ai toujours dit, s'il y a un mec chargé sur l'FF, il dégage, ou il le dit, tu vois. Pour le défendre, du coup, ce qu'on peut dire, c'est que sa morpho est idéale pour le bench, les gars. Le, le fait d'avoir... Euh, bah, depuis que je suis dans, dans le sport, maintenant, dans la musculation surtout, on commence à se spécialiser, et vraiment, là, on a la compréhension de la morphologie chez les différentes personnes, on a vu plusieurs Youtubers, on connaît leurs points forts ou leurs points faibles, et maintenant, on sait pourquoi, on sait les expliquer. Ouais. Donc, donc, il euh, y avait la théorie, on a vu ça en, en études, tout ça. Mais maintenant qu'on côtoie qu plusieurs personnes, qu'on pratique, c'est clair et net. Puis, il est fait pour le même. Ça, il n'y a personne qui peut le, qui peut, qui peut le contredire. Donc, sa morpho. Et en plus, euh, le fait qu'il soit pas fort partout. Il est pas énorme son squat. Combien 210, je crois. Et au deadlift, tu as à 2,45 le plus que j'ai fait ah, dans ma ouais. vie. Sachant que moi je suis beaucoup plus léger que lui Et je fais 2,20 Donc je suis quasiment ouais. pas loin Et je pense que les 2,40 je, je peux vite y arriver je peux Aller les chercher. Donc lui il a pas la morphologie du deadlift à moi de faire le nécessaire pour vous montrer Que je peux être plus fort que Pimou sur un exercice pour pas, hein, pas courant, Donc lui. pour toutes ces raisons euh, Je lui mettais euh, 20% Mais maintenant qu'il va mis 30 je trouve ça faible Donc euh, il est trop tard T'as mis, ouais, mis 20, 20. C'est bien c'est que c'est un avis honnête Et moi mon avis était fait avant même que tu me donnes le mien tu vois. En fait si t'avais été fort partout j'aurais dit plus Mais je peux pas Si j'avais été fort de 80 je t'aurais dit mais moi 50% t'es fou quoi. et si je mets au delà de 50% c'est vraiment que je pense que t'es chargé ouais, je, je le sais, sais c'est que tu penses plus que je suis chargé que donc euh, non on 20% tourne. les gars moi 30 euh... donc c'est des bons scores c'est a... qu'il y a un doute et c'est ça le principal voilà y a un doute. nous vous savez très bien on s'entraîne pour qu'ils doutent de nous donc le, le principal c'est de se retrouver dans cette fourchette là d'entre 0 et 50% c'est ça au delà ça commence à être difficile compliqué au delà c'est de... de qu'il commence à avoir des certitudes après ça c'est des valeurs que nous nous sommes mises n'hésitez pas à mettre les vôtres dans les commentaires et puis qu'est ce qu'on peut dire d'autre Ah oui c'était aussi la dernière vidéo qu'on faisait ouais, sur le sujet vrai. donc là on a fait tout le feed game il y a, vous savez tout ce qu'on pense sur tout le monde non c'est pas parce qu'on dit quelqu'un il est potentiellement chargé qu'on l'aime pas pour autant faut savoir ah bah, voilà. dissocier la personne des vidéos, en fait. Et nous, si on s'est lancé sur YouTube, c'était aussi pour vous montrer qu'on pouvait avoir un bon physique et des sans paires. se charger. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Et s'il y a d'autres personnes qui essaient de nous tromper, on, on, veut, on veut le dire. C'est pour ça qu'on a fait ces trois vidéos. Donc, d'Opé, Nashi, il y a trois parties, les gars. On a fait tout le feed game. Allez voir ça, si ce n'est pas encore fait. Si vous avez kiffé celle-ci, n'hésitez pas à lâcher votre like. Vous pensez à vous abonner, c'est super important pour soutenir la chaîne. Si jamais vous voulez un programme, être suivi, ah, avoir et là, des bonnes du, paires à du... un bon physique, fitnessfusion.fr. Ça nous soutient et vous ça vous fait avoir un programme, en plus il y a une promotion sur les programmes personnalisés. Non, c'est fini, ça y est, on a coupé les... le tuyau, c'est fini. Bon, c'est terminé. A... On refera par la oh, suite, Oui, ils sont arrivés en masse, c'est mort. Ah, ils, ils, ont, ils ont braqué, un braquage. Code Fitness Fusion sur QNT, 20% enfin, ouais, de réduction aussi. Pas. Et puis euh, voilà, on a fait le tour, hein. j'espère ouais, que ça, ça, ça, ça, vous ça vous a plu. On se retrouve les mercredis et les, les dimanches pour euh, les vidéos sur Fitness Fusion. C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Pimous, Edil Force et Fun.